Le béguinage, c'est donc un modèle parmi d'autres d'habitat inclusif, donc, assorti d'un projet de vie sociale et partagée, ce qui est très important. Notre modèle de béguinage pour seniors a perdu toute sa connotation religieuse, qui n'existe absolument plus, mais a conservé en fait des valeurs qui pour nous sont essentielles donc des valeurs de bienveillance, d'entraide, de solidarité et d'autonomie. Aujourd'hui, on propose donc un environnement sécurisé euh, où les gens peuvent vivre de façon euh, indépendante, puisque en fait, c'est ce qu'ils demandent, c'est vraiment euh, une de leurs priorités. Mais à côté de ça, euh, cet environnement va leur proposer des espaces de vie partagés. Donc, euh, ça peut être la salle de convivialité, les chambres d'accueil des familles, le jardin, euh, des espaces potagers, plein de choses qui vont leur permettre de, mettre, euh, de, de, de construire en fait, ce projet de vie sociale et partagée et de, euh, de, de donner un sens en fait, à leur vie en, en, en ayant des activités à la fois sur l'extérieur, dans la cité, et en même temps à l'intérieur grâce à, à l'accompagnement euh, prolongé de l'association Vivre en Béquinage. Le glissement vers la dépendance, euh, et c'est un fait, hein, c'est euh, un coût à la fois pour notre société et, euh, et socialement, en fait, ça n'est pas vivable. Donc, le fait d'apporter par, euh, par le soutien de l'association euh, cette, euh, ce, cette possibilité d'avoir des activités socialisées, euh, de, euh, de pouvoir partager son expérience, euh, de, de pouvoir faire du, du bénévolat, de pouvoir euh, avoir des liens aussi inter intergénérationnels et cette ouverture en fait sur la cité, va tout simplement repousser l'entrée en dépendance. Donc, c'est une solution qui est à la fois euh, économique, sociale et, euh, et solidaire, et qui redonne toute leur place en fait à, à nos aînés dans la dans la cité, euh, en, leur, euh, en leur permettant d'être jusqu'au bout en fait, euh, aux, aux commandes de leur vie. Voilà, et de vivre vraiment pleinement leur, euh, leur troisième vie. Ce à quoi ils aspirent euh, tous. Fait d'insérer. Et d'enraciner le les résidents dans la vie locale tout en les rendant acteurs de leur vie répond à une demande forte de nos seniors. Aujourd'hui, les seniors ne veulent plus subir la retraite, ils veulent être des acteurs, des acteurs un peu de leur existence jusqu'à la fin de leur existence. Aujourd'hui, ça correspond vraiment à un changement de société.